Ils disent que je suis une alter Quelqu'un qu'il ne faut pas laisser passer. Ils disent ce que je ne suis pas. Ils disent ce qu'ils sont. Entre des petits groupes d'éléments radicaux aux motivations parfois confuses et les forces de l'ordre... Certains parlent même de confusion. Mais qui est dans le désarroi Qui est la personne la plus confuse Qui souffre qui ne veut plus souffrir Qui se cache pour ne pas faire peser cette souffrance, pour ne pas renvoyer au monde l'image de ce qu'il est Parfois, trop souvent encore... Plus aucun pays ne veut de moi. Les gouvernements ne veulent pas de moi. Les religions ne veulent pas de moi. Ils ont mieux à faire. Ils sont sérieux, eux. Ce sont des vrais gens, des gens normaux. Et ils ne veulent plus de moi. Ils ne veulent pas de moi. S'ils avaient le droit de me tuer, je pense qu'ils n'hésiteraient pas. M'insulter, m'ignorer, me regarder avec mépris. Voilà la seule image de moi qu'ils savent me donner aujourd'hui. Comme par hasard, toutes les manifs sont interdites, sauf les événements commerciaux, comme les matchs de foot ou les marchés de Noël. On connaît d'avance les émissaires de ce climat militariste, les quartiers populaires, les migrantes et les migrants qui fuient la guerre et la misère, la population musulmane qui a déjà subi plusieurs « représailles » entre guillemets racistes depuis les attentats, la fin de l'interventionnisme militaire, ne sera pas la solution miracle, mais ce sera un préalable indispensable à l'extinction du djihadisme. Les États occidentaux, aujourd'hui, sont pris dans des contradictions fatales. D'un côté, ils mènent une guerre au terrorisme sans fin. De l'autre, ils restent amis avec le Qatar, l'Arabie saoudite ou la Turquie, qui appuient le djihadisme en sous-main. Ils garantissent l'impunité du colonialisme israélien qui est pourtant la cause d'un profond ressentiment et pour complaire à la Turquie il traite toujours le PKK le principal parti de la gauche révolutionnaire kurde de terroriste pourtant la gauche révolutionnaire kurde est aujourd'hui le meilleur repart contre Daesh elle lui a infligé des défaites militaires à Kobané à Talabiyad, à Sinjar et elle lui oppose une véritable alternative politique avec un projet de société démocratique, laïque, féministe et écologiste. Je ne sais pas ce que je suis, je ne sais pas qui ils sont, je ne sais plus rien. Vos discours n'ont plus de sens à mes oreilles, ils disparaissent aussi vite que le flot d'un fleuve. Les quelques gestes d'amitié, de tendresse, me touchent au plus profond de mon être. Mais je sais que je ne dois pas m'arrêter là, je ne peux pas m'arrêter là. J'observe, je regarde, je contemple. La question, bien sûr, c'est que, vraisemblablement, ce collectif contre l'état d'urgence, il va exister. Il va émerger de cette assemblée, mais la question, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Un texte, des signatures, d'accord, mais ça, ça a déjà été fait. Qu'est-ce qu'ensemble, on peut continuer de faire Là, on a commencé à désobéir ensemble. On a commencé à faire reculer la peur. Ça, c'est très important. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cet ensemble-là De cette confiance en nous qui revient Qu'est-ce que vous avez envie de faire Quelles sont vos suggestions Mais cette COP21, elle va passer. Malheureusement, le réchauffement climatique, lui, ne va pas passer. Et l'état d'urgence ne va certainement pas passer. Vous le savez, Bernard Cazeneuve a déjà dit que dans trois mois, il faudrait certainement reconduire cet état d'urgence. Vous le savez, ils n'en ont rien à faire du terrorisme. Il y aura bien sûr encore, malheureusement, des actes terroristes, tant que nos, des bombes occidentales, sur le Moyen-Orient. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait là, coincés entre les maîtres du monde, les fanatiques, euh, les, euh, les, les, les partisans de la, de la Kalachnikov et du tir en aveugle ou des bombes sur les populations, qu'est-ce qu'on fait nous tout de suite pour organiser la résistance au réchauffement climatique et, au, et à la suppression de nos libertés. Quel est le lien entre le fait de devenir végétalien et le climat ben L'industrie, parce que c'est de l'industrie, c'est plus l'élevage. Hein. L'industrie des, des animaux d'élevage dans des fermes-usines, c'est pas du tout bon pour le climat. Parce qu'on déforeste énormément, ce qui tue la biodiversité. Et on déforeste pourquoi Pour planter du soja. Et ce soja, ou du, ou du maïs, ou des céréales quelconques. Et ces céréales, ils ne sont pas du tout pour nourrir les hommes, mais pour nourrir le bétail. Et en fait, pour nourrir un animal, on lui donne 100 calories de, de nourriture végétale et au final, l'animal, il restitue à l'humain 30 calories. Donc c'est pas, pas du tout un bon plan. J'ai disparu. Mon corps est là. Mon cœur aussi. Mais ma tête fait tout pour ne pas pleurer en permanence, Mettant de côté les guerres intérieures, ivres de paix, de justice et de liberté. respect respect Je suis respect pas monter là La réalité de ce qui s'est passé, c'est le monde que l'on veut vivre. La réalité de ce qui c'est la convivialité. La réalité de ce qui s'est passé, c'est de faire en sorte que l'ensemble des citoyens puissent travailler ensemble. On marche, si on marche, ça va marcher. Si on marche, ça va marcher. Si on marche, ça va marcher. Si on marche en route, ça va marcher. marcher! Si on marche, ça, ça va, va marcher. marcher! Si on marche, ça, ça va marcher! marcher. La la marcher. La service, ça marcher. La Je la demande de la police, la station République n'est pas desservie suite à une manifestation. Merci de votre attention. Je journaliste! Je suis journaliste! Je suis journaliste. scandaleux parce qu'il y avait encore des gens, des personnes âgées, des enfants qui étaient sur la place, des gens en train de manger. Et tout à coup, on s'est tous pris un gros coup de, de lacrymo, il y a eu un gros mouvement de foule dans le camion ils sont là. Donc là-dedans, je ne sais pas combien il y a de personnes, mais euh, c'est des gens qui ont été arrêtés. Donc c'est pour ça qu'encore maintenant, il y a des gens qui sont là pour empêcher le camion de partir, pour faire libérer les gens qui ont été arrêtés. Parce que dans ces gens qui ont été arrêtés, on ne sait pas... Euh, Enfin, je pense qu'ils ont pris des gens au hasard. Ils n'ont pas, euh, pas pris uniquement ceux qui ont lancé des trucs sur les CRS. Donc voilà, Donc nous, on est restés là. Et Après, ils ont commencé à réouvrir des parties de la place. Ce qui fait que les touristes, les badauds, euh, les gens civils sont revenus. Et donc, euh, voilà, on en est là. C'est-à-dire que euh, les CRS sont encore partout. Les axes sont encore euh, coupés. On, on, on se croirait dans une scène de guerre. Et donc, on ne sait plus qui sont les terroristes dans cette affaire. Vraiment, là, là c'est devenu, euh, devenu fou. Donc, certes, il y, y a eu une manifestation... Donc pendant l'état d'urgence qui n'était pas autorisé. Mais euh, si je peux témoigner de quelque chose, c'est que les CRS sont censés euh, sécuriser les gens. Et en ça, ils devraient faire preuve d'un peu plus d'intelligence. On n'appelle pas à rentrer chez soi, bien sûr que non. On appelle à aller lutter. Mais pas ici, parce que ici, clairement, c'est plus le moment. Parce que si on attend un peu trop longtemps, on risque de donner une image exactement inverse de la réalité de ce qui se passe.